Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je vous propose euh, la création d'un nouveau site Tadam C'est celui-ci euh, C'est le modèle que je vous propose hein, qu'on va essayer de construire bon, C'est relativement simple ouais, C'est que des bannières, bannières, bannières et puis test, test, icône Ouf, La chose particulière serait celle-ci hein, la partie ronde là mais ça c'est une retouche photo hein, qu'il faudra faire Bon, si vous êtes d'accord, on va, on va commencer. Juste une précision, je n'ai pas les photos. Les photos, là, je ne les ai pas. Donc, j'ai pris des photos, euh, d'autres photos hein, à la place. Et puis, cette couleur bleue là de photos, je ne l'ai pas. Parce que ça, c'est vraiment un couloir qui est, qui est illuminé en, avec des lumières bleues. Je pense, ne je pense pas que ce soit juste un filtre qui est posé dessus. Donc, du coup, euh, bon, on va essayer de faire au mieux. En chose mais en prenant d'autres photos d'accord je ne pouvais pas avoir ce bleu là mais on va on va bosser dessus du coup on va commencer tac on crée un nouveau site On va lui donner un nom euh, quel nom on va lui donner tiens on va l'appeler Bon, partie d'une page vierge bien sûr c'est un template qu'on veut prendre on sélectionne on enregistre et c'est parti. Donc, lui, il appelle mon site Shita. Bon, moi, je vais changer de nom. Passer le tour. Oh, pas de statistiques. Paramètres du site. Je vais le changer de nom. Je vais, on va l'appeler site... Euh, site euh, comment on va appeler ça Cadre. Ok on va l'appeler comme ça. Ne me demandez pas pourquoi je l'appelle comme ça. Hein. C'est juste un nom que je lui donne. Alors, on y va. Notre site cadre. Bon, si on veut, on peut travailler sur ça. On peut changer ça. Home, là, on va l'appeler Arcueil, etc. Tout ce que vous faites, c'est d'aller là. Et. On va appeler. On va changer. On va dire Arcueil. Okay. Et là, par exemple. Pour votre site, le titre là c'est un mot clé l'URL, il faut introduire des mots clés dedans description, ça c'est comme si caractère espace compris, et introduisez des mots clés dedans d'accord, ça, ça, ça et ça, c'est pour le référencement Ok celui-ci, c'est pour vous, ça n'apparaît pas sur internet ok on y va maintenant on va travailler sur la page nouveau l'éditeur. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ça donne quoi Ça donne ça. Okay. Hop, hop, hop. J'ai l'argile, le truc. Il n'a pas encore fini. Ok. Donc là, j'ai un test ici. Pour le moins je laisse euh, ce que je peux faire. Je vais travailler sur la bannière, d'accord, pour travailler sur la bannière, je vais là, bannière ou panneau, hein, euh, je vais dessus, si vous ouvrez par exemple là, vous lancez le truc et qu'il n'y a pas de panneau parce qu'actuellement il y a un panneau, sans panneau vous ne pouvez pas travailler, s'il n'y a pas de panneau, tout ce que vous faites, hein, vous allez là, ajouter panneau, et vous prenez un panneau vierge ou n'importe, d'accord, bon, je conseille, bon, si vous travaillez, si vous faites ce qu'on fait, ça dit travailler à partir de zéro, vous prenez un panneau vierge, quoi. D'accord, ça va être tout blanc comme ça. Là, il n'y aura rien. Tu as juste un test dessus. À partir de là, vous faites des modifications. Bon, là, nous, on a déjà le panneau. Donc, on va aller. On va changer l'arrière-plan de notre panneau. Juste une autre précision. Avant de commencer la création d'un site internet, euh, ce que, quand vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire, euh, je vous conseille de, de régler les, les polices. D'accord, comme ça, les polices seront pareilles pour... Sur, sur tout le site au fait donc à le H1 maintenant actuellement c'est du moulu black bon pour l'heure celui-là je vais le laisser comme ça mais je vais ch juste changer la taille parce que 80 pour moi c'est un peu trop grand on va prendre du on va le mettre sur 60 celui-ci on va le mettre sur 35 35 ou 30 bon, on va le mettre 35 top tac, tac la taille et bon l'espace entre les lignes bon on laisse sur 1, euh, le 2 moulu black aussi euh, bon, on le laisse comme ça on le laisse sur 1, 1, on va mettre un 2 oui, oui. après si on trouve que c'est trop grand on pourra venir le changer donc sachez que quand vous changez les polices ici hein, ça va changer sur tous les sites ok donc là on va aller sur un 3 et ici on va aller sur un 3 aussi On va aller sur un 3. On va aller sur un 3. Et on va aller sur un 3. Ok, super. Donc là c'est bon. Tac, c'est nickel. J'ai enregistré tout ça. Comme ça c'est plus en compte. Du coup, on va aller changer notre arrière-plan. Tac, on descend, je vais fermer ça. On va changer notre arrivant. Je veux mettre une image. D'accord Si vous, vous rappelez, notre design, il y a une image derrière. Donc on va prendre une image. On va caler une image dessus. L'image, on va aller la changer. On euh, va la, la chercher. Et là, je déjà importé l'image. Donc, euh, euh, je l'ai mis là, je pense. elle est là Alors, supposons par exemple que vous n'avez pas d'image etc. ce que vous, vous, vous, vous cliquez là et vous allez chercher ça sur votre ordinateur d'accord ou l'endroit où vous l'avez mis si c'est une clé vous branchez la clé vous allez chercher ça dessus ok donc moi j'avais l'image je vais prendre ça et je l'importe mais ça donne ça Tac. ça donne ça hop si je l'agrandis un peu plus donc. J'ai agrandi davantage bon, ce que je fais là. Je peux aussi le faire ici. Je clique dans le vide, pas sur le test, mais dans le sur le panneau dans le vide et je vais augmenter la taille. Je pense que j'ai pris 900. Je pense, ok. Donc là, on doit être bon normalement. Oui, on a un truc de ce genre, c'est pas mal. Euh... Donc là, vous avez vu l'arrondi en fait. Une fois que c'est fait, bon, que on va on va enchaîner le truc. On va enchaîner le truc. Là, par exemple, c'est un, une bannière avec euh, photo, photo, boîte, etc. Donc on va rajouter une autre. Une autre bannière. On y Une bannière. Panier, c'est pas non. Hein. Vierge. Et on va mettre ça. On va l'agrandir un peu plus. On va l'agrandir un peu plus. Hauteur. Bon, on va comme ça. Euh, on va changer la couleur de fond. On veut que ça soit tout blanc. OK. Donc, arrière-plan. On clique là, on change la couleur et ça devient tout blanc. Le texte c'est marqué quoi C'est marqué dessus, euh, si je zoome un peu, euh, nos services, euh, nos services spéciaux, etc. Nos services spéciaux. Euh, bon, ici on va pas, on va pas se casser la tête pour, le copi pour la copie. Hein. On va, on va essayer de on va réécrire la même chose. Donc, si je prends, exemple, là, titre, je prends par exemple le titre, là, là, je peux changer, je peux dire, euh, on va mettre du H4, du H4, du H2, c'est un peu trop, Bon, on va faire ça comme ça, du H2. Le H2 ici au fait, je vais voir si je peux le dégraisser Est-ce que je peux rendre ça moins. Est-ce que je peux rendre ça moins gras mouli black. mouli black. mouli black, mouli black. Mouli, tout court, Je vais prendre le mouli tout court pour la. pour le 2. Ça ce serait moins grave, je pense. Donc, du coup, vous avez remarqué que ici ça a changé. On est toujours sur le H2, mais ça a changé. Donc, là par exemple, je peux mettre quoi Non, service spéciaux. Service spéciaux. ensuite on retourne là-dessus nos services bon, personnellement ça n'a pas de sens hein, mais euh faut remplir les trous donc euh, ça sert à rien de répéter la même chose de fois en fait c'est ce que je veux dire euh, mais on remplit les trous pour le moins la copie vous verrez ça par vous même plus tard d'accord alors on va changer la couleur en même temps tant qu'on y est on va mettre un bleu alors... tiens je vais mettre une couleur là, Tac, elle est là. 2, 2, 3 DB3 DB3 non, non. ça doit me donner un bleu super ok et là on va rajouter du texte on rajoute du test encore paragraphe ça doit faire deux lignes hop On vire celui-là, on le centre, c'est nickel. Hop. Ok, c'est super. là maintenant on va créer on va reproduire ça là d'accord voyez c'est un peu euh, il y a un fond euh, il y a un fond avec quand quand on regarde de plus bon, il, y a un, il y a un fond blanc en fait avec un peu d'ombre derrière euh, donc on va essayer de reproduire ça donc c'est des boîtes sur lesquelles ils ont mis ça une icône etc donc on va reproduire la même chose on va prendre une boîte comme ça Up, je descends, je descends, boîte. Celui-là, il est là, boum. Ok. Je duplique. Bon, on va dupliquer quand même, on va voir si. Euh, je pense que ce serait bien d'avoir un carré. Euh, d'avoir un carré. Je vais voir les dimensions. Largeur 356. Hauteur 327. On va mettre aussi 356. On va. Ok. Donc là, du coup, on a un carré. En termes de pour l'ombre. On va essayer de faire un peu de tâche. On va mettre un peu de tâche dessus. Euh, ombre, ombre, il est là. Super. Ah, oh, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Ce que je voulais faire, c'est ça. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Ok. Du coup on a un peu de ce genre. Ça fait une tâche. Ok. Et sur cette tâche-là, on va ramener une photo. Une photo. Une photo. Donc, image. Da, da, da, da. Bam. On met ça là. On va ramener un titre. Tac. On descend. On met du H6. S'il veut bien, on justifie sur le côté parce que c'est ce qu'ils ont fait, et on rajoute encore notre test. Ajouter du texte, ça va être aïe aïe aïe, aïe, aïe aïe aïe Les textes, il faut les prendre, les déplacer. Si vous cliquez dessus, il va se mettre en un endroit et vous ne saurez pas où c'est. Euh, en revanche, le paragraphe, ça me plaît pas. Je vais changer. Je vais mettre du Montserrat, je pense. Montserrat. Montserrat. Montserrat J'aime bien ça. Euh, ou de Helvetica. Quatre lignes. Hop. Bon, ça veut pas dire que vous êtes obligé de mettre quatre lignes. Hein, vous pouvez en mettre plus que 4. Ou là, s'il si le faut, vous, vous agrandissez un peu plus le, la boîte si vous avez beaucoup de choses à raconter. D'accord Donc là, ça fait ça. Hop, ça fait ça. On descend. Euh... J'enregistre. Bon, si je me fie à l'heure, je recopie ce qu'ils ont marqué. Networking, et sécurité, là. Réseau. Donc, moi, c'est réseautage. Et sécurité. Et sécurité. Alors, réseau sécurité. On va mettre ça en gras. <coughs> c'est genre donc on dirait qu'on est pas mal partant de là on peut le dupliquer on en duplique et on en aura on en aura six donc on duplique celui-là on duplique celui-là on le centre on le centre donc ça c'est bon si on veut les aligner on clique dessus tac donc, on les aligne horizontalement, c'est nickel. On peut augmenter un peu plus là, agrandir le, le panneau. Donc je clique dans le vide là, juste pour avoir. Et je vais pratiquement doubler ça. Bon, je pense que c'est bon, mais Même c'est trop, d'accord. Mais on y va. Je peux doubler ça. Bon, je vais faire ça ici, celui-là. hop, je mets en dessous, je mets en dessous, je double celui-là, en dessous encore, en fait, je vais doubler celui-ci, c'est pourquoi je fais ça, en fait, c'est pour que, c'est en espérant que ça s'aligne, en fait, euh, sur la version mobile, que celui qui est doublé se mette en dessous, euh... Euh, du précédent sur la version mobile d'accord. Bon, vous ne le voyez pas encore mais à force de créer les site on finit par savoir à peu près comment ça se passe euh, entre la version mobile et la version euh, et la version euh, PC mais des fois on a encore des surprises mais c'est pas grave ceci dit on a nos boîtes on peut enregistrer ça ok du coup on va changer les on va changer les icônes donc les photos on va les remplacer par des icônes hein, qu'ils ont qu'ils ont Tac, On va dessus celui là on va aller chercher une image pour ça Hop. Alors, quelle est l'image qui va avec Je pense que c'est celle-ci. Tac. Ensuite, pense celle-ci, quelle est l'image qui va avec Waouh. Il est pensé que euh, c'est celle-ci. Ensuite, d'autres, quelle est l'image qui va avec Quelle est l'image qui va avec alors, j'ai pensé que c'est celle-ci. d'accord, okay. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, celle-ci, cadenas. Hein. Hop, c'est le cadenas. c'est cette image. Et on continue. Alors. L'image qui va avec, je pense que c'est celle-ci. Et quelle est l'image qui va avec celle-ci? C'est la roue dentée. On va prendre ça. Du coup, en mettant les images, on se rend compte que oui, ça rentre dans l'écriture. Pas de panique. On monte ça Comme ça. Et pour que ça s'aligne, hop, hop hop on les aligne d'accord on y va on fait pareil pour l'autre on remonte pop, pop, pop, pop, pop, pop. et on les aligne hop hop tac ok après on change un peu ça là parce que c'est la même chose partout cyber sécurité solution solution solution de cyber sécurité cyber Cyber, cyber, euh, sécurité. sécurité. L'autre, c'est. Euh, ils ont marqué quoi Ils ont marqué IT Cloud Management. Euh, management de. IT et. Management. De cloud. De cloud. Bon, allez, on y va. Euh, L'autre, il s'appelle comment là Deployment and migration. On va l'appeler déploiement et migration. D'accord Déploiement et migration. Alors, manage web application. Donc voilà, application web gérée application web non. on va gestion d'application web gestion d'application d'application on va écrire ça au pluriel sans tape on fait ce qu'on veut c'est notre site line ok c'est lui qui planifie le désastre des sites ou euh, il règle les, dés les désastres. Ok. Là, je pense que c'est planification. Maintenance on va dire. Maintenance. Hop. Et on enregistre ça. Du coup on va s'arrêter là. La prochaine fois en fait ce qu'on va faire.. On va travailler, on va continuer. Hein. Donc vous voyez là, je vais réduire un peu le, un peu le truc. Donc on en est là. Donc la prochaine fois on va, on va faire ça, ça, et puis on va continuer. On verra jusqu'où on... Jusqu on ira. Ok. Donc je vous donne un rendez-vous pour le prochain cours. Oh. À bientôt. Ciao, ciao.